<rire> oui Oui, de temps en temps ça m'arrive. Ben oui. <rire> Pas très souvent. Non. Metallica, oui. <rire> non. Ça dépend. Ça dépend lesquels Non. Quand j'assiste un concert, j'essaie plutôt de m'inspirer de leur qualité. Non. C'est évident. Totalement. Comme je suis chiant, je pense que ça dépend de la définition que tu donnes du rock. Donc plutôt non. Non. Bon, il y a aussi le metal, il y a aussi euh, dead metal, il y a aussi... etc. Non. Euh... oui. Ça dépend quel élément de ma vie C'est pas facile comme question. Mais disons plutôt que non. C'est quoi microcosmos Je sais pas ce que c'est que microcosmos. Non, non pas du tout. Ouais, <rire> ça m'étonnerait. Non. <rire> à part si mind out perce à mort.